Vous savez, le Gabon, au courant de cette année, 2023, va connaître euh, des élections majeures, trois grandes élections, et le journaliste est au centre de ces élections. Le journaliste doit relayer les informations, le journaliste est au cœur de la fabrique de l'information. Et le journaliste doit donc être outillé à outrance et bien faire son travail, parce que c'est une période sensible, Un mot de déplacé, on ne peut toujours pas compter des dégâts. C'est pourquoi le RENAGI a trouvé bon de choisir ce thème pour mieux s'édifier, n'est-ce pas, ses, ses membres par rapport à leurs responsabilité par, sur cette période euh, que le pays va, va vivre au cours de cette année 2000. Sincèrement, non. On ne peut pas... Surtout en Afrique subsaharienne, il est difficile, euh, n'est-ce pas, d'exercer euh, cette activité en période aussi sensible sans avoir des appréhensions. Parce qu'il y a des pressions euh, politiques, il y a des pressions administratives, il y a des moyens qui sont mis en jeu. Et au regard de la précarité, pour le dire, la précarité dans laquelle les médias vivent au Gabon, il est tellement compliqué, tellement difficile d'observer la neutralité en ce genre d'occasion. Et nous, nous essayons, n'est-ce pas, de donner les rudiments pour qu'on ne tombe pas un peu plus bas. Pour qu'on ne tombe pas un peu plus bas parce qu'il y a des erreurs qu'on ne devrait pas faire. Et il y a des vérités qu'on ne devrait pas dire. Il y a des choses qu'on ne devrait pas faire en cette période. Ce sont ces rudiments que nous donnons, n'est-ce pas, à nos adhérents. L'accès à l'information, c'est une problématique très sérieuse. Et les administrations concernées devraient s'y pencher. Parce que le journaliste ne crée pas l'information. Le journaliste doit avoir accès. Et il y a des lois qui autorisent l'accès aux informations. Malheureusement, ces lois ne sont pas appliquées. Et d'où euh, notre cri d'alarme à l'endroit de la HAC, à l'endroit du ministère de la Communication, pour que cette loi soit appliquée. Quand on des informations, que l'accès à l'information soit facile aux journalistes, c'était un des cas de presse, mais ne sont pas reçus dans les administrations, nous ne savons pas pourquoi. À l'ère des réseaux sociaux, le journaliste, le journaliste doit avoir du recul le journaliste doit avoir du recul avant de publier toute information il ne doit pas suivre la vitesse de l'information sociale il doit occuper l'information et savoir que c'est lui parce que tout le monde peut publier une information sur un réseau social mais c'est le professionnel qui donne, qui, qui donne le cachet de la véracité, qui authentifie l'information qui est sur un sur un réseau social donc il ne doit, le réseau social ne doit pas être une source d'informations pour le journaliste. Mais le journaliste doit être celui qui authentifie les informations qui sont sur les réseaux sociaux. Ça nous inspire que le journaliste, encore lui, est au cœur de la liberté d'expression. Parce qu'il ne peut pas avoir liberté d'expression s'il n'y a pas une bonne information. C'est le journaliste qui fabrique l'information. Il est à l'usine. De l'information qu'il donne au public pour favoriser, n'est-ce pas, la liberté d'expression. Malheureusement, si un journaliste ne travaille pas dans des conditions idoines pour fabriquer cette bonne information, il va produire le contraire, une information digeste, tronquée de, de, de, de rumeurs, tronquée de contre-vérité, qui va affaiblir, qui, qui sera véhiculée et qui ne va pas permettre la liberté d'expression. C'est comme un verre euh, à moitié, certains disent à moitié, d'autres disent à moitié plein. Je crois que des choses euh, sont mises en place pour que la liberté d'expression euh, soit n'est-ce pas, manifeste. Mais comme disait un, un contemporain, la liberté d'expression ne s'use que quand elle n'est pas utilisée. Sur nous, et la liberté ne se donne pas, elle s'acquiert, donc nous devons tout faire pour que la liberté d'expression soit là. Nous ne devons pas avoir des appréhensions, nous ne devons pas avoir peur pour dire mais tant que nous sommes dans la vérité, nous pouvons être rassurants, conscients de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Je voudrais conclure par rapport à cette journée mondiale de la liberté de la presse pour dire qu'ailleurs ce sont les organisations qui la préparent. Parce que c'est la journée des journalistes, la journée des professionnels, des médias. Ce n'est pas la tutelle qui devrait la préparer. La tutelle, euh, les, les instances internationales donnent les moyens aux organisations pour, n'est-ce pas, célébrer cette journée. C'est comme l'affaire du travail, ce n'est pas le ministère du Travail qui organise au sein des entreprises. Donc nous lançons cet appel à la tutelle pour que dans les prochaines éditions, qu'ils donnent la latitude aux organisations d'organiser, nest pas, leur chemin.